On va maintenant rentrer dans le cœur du sujet avec l'étude des différents types de procédés que l'on est susceptible de rencontrer à l'échelle industrielle pour mener à bien l'extraction liquide-liquide. Alors, De manière tout à fait classique en génie des procédés, on va retrouver les trois grands types de mise en contact, co-courant, contre-courant croisé et contre-courant. On appelle souvent l'extracteur simple, celui qui correspond à un co-courant. On va avoir la solution et le solvant qui vont entrer d'un côté, et puis l'extrait et le raffinat qui vont sortir de l'autre côté. Ensuite, on va avoir le classique courant croisé. Donc, On va avoir plusieurs étages. On va avoir par exemple la solution qui va alimenter un premier étage, qui va devenir un premier raffinat, qui va alimenter un deuxième étage, et ainsi de suite, jusqu'au raffinat final. Et puis, on va avoir le solvant, qui va alimenter chacun des différents étages, et qu'on va récupérer également sous forme d'extrait au niveau de chaque étage. Et donc, on va avoir un extrait global ici, en rassemblant les différents flux. Et puis, le grand classique de, euh, du génie des procédés, c'est le contre-courant. Alors, je vais le représenter sous forme d'une colonne, parce que c'est quand même qu'on va souvent voir en extraction liquide-liquide. Donc on va avoir la phase légère qui va rentrer par en bas et qui va sortir par en haut, et puis la phase lourde qui va rentrer par en haut et qui va ressortir par en bas. Donc notre courant, contre-courant très, très habituel en génie des procédés. Alors on va maintenant étudier en détail chacun de ces trois types de procédés d'extraction liquide-liquide. À chaque fois, on commencera par préciser en détail le fonctionnement du procédé, donner un certain nombre de notations, puis on pourra écrire les bilans matière sur ces différents types de procédés. On verra ensuite comment on va représenter le fonctionnement de ces procédés sur le diagramme triangulaire et ou le diagramme rectangulaire. Et puis on pourra aussi parler de l'optimisation de ces différents types de procédés.